Salut les boys, c'est Winman, content de vous voir aujourd'hui. Grosse semaine encore une fois, cadeau d'un abonné, euh, vraiment euh, vraiment content de recevoir ça. Euh, enveloppe anti-odeur de Post Canada. On ouvre ça ensemble. Alright. Ça se déchire bien, ça se déchire bien. Lettre, ce message. My God, les boys, merci, merci. Tabarnouche. Ok, ok, ok. C'est cannabis. Euh, je ne pas de publicité sur l'endroit, mais ça vient des Indiens. Cannabis des Indiens, j'ai trois variétés. Euh, là, ici, il y en a un qui a le collant est arraché. Les autres, là, je vais regarder sur le papier, voir si c'est la vraie variété qu'il y a à l'intérieur. Salut, Winman! Ici, Yannick, c'est pas le même Yannick euh, qui m'envoie beaucoup de cadeaux. Euh, c'est un autre Yannick, je suis vraiment gâté que les Yannick. Euh, Alright, on continue, on continue. Dans le petit enveloppe, il y a du Red Diesel. Ok, ça c'est peut-être celle-là qui a pas exactement... Red Diesel, euh, ok, 22% de THC. Celui qui est écrit... Strawberry Ace, c'est du Blue Dream. OK, c'est pas les mêmes affaires qui sont à l'intérieur. Donc, c'est peut-être pas du cannabis des Indiens. Euh, et le Candyland, eh bien, c'est du Candyland. Donc, c'est sûrement du cannabis des Indiens. Alright, alright, le Blue Dream, euh, ils disent qu'il y a un petit peu de CBD. 3% de CBD et puis 26%. Euh, J'espère que c'est du vrai Blue Dream, bro, parce que je pense que je suis un pro du Blue Dream. Candyland, euh, ça, je connais pas ça. puis Red Diesel non plus. Euh, Alright. Écoute, on en essaye-tu un tout de suite? On va essayer... Euh, on va essayer... Euh, on va essayer le Red Diesel. On va essayer le Red Diesel ensemble. Merci Yannick. Bien gentil, mon homme. Chez... Euh, de, tu m'as écrit la, la ville, là. De où est-ce que tu viens? Euh T'as été loin pour aller à Camille s'attaquer Red Diesel C'est terreux ça C'est terreux Merci mon ami hein? Merci mon ami Alright 22% de THC, merde euh, de voir ça. Hey, J'ai nettoyé mon grinder, les boys, avec l'alcool. Hein. C'est rapide, très très rapide. Pas besoin de, de laisser dormir ça là, euh, pendant 24 heures. Oh, J'ai un petit restant ici, donc je vais essayer de. Je vais grainer ça avec d'autres choses. Bon. Je suis en train de nettoyer ma, mon petite machine, mon petit grinder pour ne pas mélanger les variétés. Je mets ça dans mon, mon restant, je le mets là-dedans, là-dedans il y a plein de sortes mélangées les boys. All right. mon grinder est propre. Je vais mettre le red diesel ici. En tout cas, il n'y a pas de Je ne sens pas le, le diesel. Euh, ça sent heureux les boys. Je ne sais pas si ça va être bon. L'enveloppe a été enlevée, l'étiquette. Donc, est-ce que c'est du vrai red diesel? Non, non, je niaise les boys. Merci encore Yannick, man. Trois variétés comme ça, là, c'est trois grosses vidéos. Merci beaucoup, c'est très très apprécié. Hey, Aujourd'hui, je suis au travail et puis... Euh, le monde à mon travail, euh, ils ont commencé à parler de, de la loi pour 21 ans. Il va falloir avoir 21 ans pour euh, fumer du cannabis au mois de janvier. Puis euh, qu'on n'avait plus le droit de fumer du cannabis dans, dans les lieux publics. À partir de maintenant, c'est plus sur ce sujet-là qu'on avait parlé, puis euh, moi je disais que je n'étais pas d'accord. Je leur ai demandé si ça, ça, ça sentait plus le cannabis qu'avant. Il y en a qui m'ont dit que oui, il y en a qui m'ont dit que non. Mais là aussi, où est-ce qu'on va avoir le droit de fumer si on n'a plus le droit de fumer dans les lieux publics? Je pense que sur l'île de Montréal, c'est toléré, mais dans les autres villes, si... T'es en appartement, t'as pas le droit de fumer dans ton appartement, t'as pas le droit de fumer dans les lieux c'est où est ce que t'as le droit de fumer? Ça se peut pas, on achète du cannabis puis on sait pas où ce qu'on a le droit d'aller fumer. À place de nous dire t'as pas le droit là, là, là, là, dis-nous donc où est-ce qu'on a le droit à la place, ça va être moins compliqué. T'as pas le droit, là t'as pas le droit, là t'as pas le droit, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Tu fais juste me dire, c'est où est ce que je peux aller fumer s'il te plaît? Vous c'est qu'on peut acheter Ça, ils nous l'ont dit, par exemple. Faut que l'acheter au gouvernement. L'argent, ça passe au gouvernement. L'argent va là, au gouvernement. Après, qui a ton argent? les autres, sans s'en calisent. Va le fumer si tu veux. On va donner l'étiquette. Ça n'a aucun sens, man. Ça se peut pas. On, on, on légalise le cannabis. On le met à vendre. Le monde en achète. T'as plus le droit de le fumer. <rire> non, non, tu m'y es Je peux-tu faire rembourser? Non. Mais Regarde, non, tu m'y es su. Ça se peut pas, on peut plus fumer, on peut plus fumer, là, sérieux. Non, non, sérieux, on peut plus fumer, tu peux plus fumer, man. Tu peux plus fumer où? C'est qui qui va fumer? Le gars qui a une maison, man, qui a économisé toute sa vie pour sa maison? Non, c'est le gars d'appartement qui fume du pot, man. Ben, c'est juste qui peut fumer, le gars. Il fume, il fume où, tabarnak? Tu peux plus fumer nulle part, man. Là, si t'appelles la SQDC, bon, tu sais la réponse. Mais ben non, la SQDC, ils savent rien. Ils te redirigent, toujours, faudrait appeler Broken Coast. Faudrait appeler EXO, on ne sait pas c'est quoi la variété à l'intérieur. Nous, on s'est fait dire de vous dire ça. Red Diesel, merci à Yannick. J'imagine que ça vient des Indiens. All right. Merci au cadeau. Merci à tout le monde. Merci à Bernard qui m'a envoyé un don. Euh, surprise sur Paypal. Merci vraiment Bernard. Merci vraiment, vraiment, vraiment. Non, man. Ça, c'est pas du pot des Indiens. Ça, c'est du. du pot de rue. Ça, c'est pas bon, man. J'aime pas ça, ça. J'en fume un autre pof là. Je l'ai écrasé, non. Mais ben moi, j'aime pas ça, ça. Je, je l'ai écrasé ben râle, là. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment... Je déteste ça, man. Ben. Ça, c'est. comme un lot que j'ai fumé dans l'eau fois. le Parfumé, euh... Parfumé savon. Mais c'est pas le bon savon, me dire. Là. Ah non, j'aime vraiment pas ça, man. Ça, malheureusement, pour Yannick, c'est le deuxième pire cannabis qu'on m'a donné. Euh, le premier, il euh, avait été mal floché. Celui-là, c'est. Ça me surprendrait bien gros que t'aies acheté ça aux Indiens. Mais si t'as acheté ça aux Indiens. Euh... Ça, ça, ça, ça donne du pot à 100$, man. Euh... Regardez les trichomes là-dessus. Je vais leur sortir du bag. J'aime vraiment pas ton Red Diesel. Désolé. Euh... Vraiment pas. Là, je sens plus encore. le, le, le, le, le... C'est quoi? C'est du savon fleur, man. Mais c'est terreux. Ah, c'est pas celui qui a le plus de tricônes. Euh, ben dense, comme euh, je me reprends. Pas je me reprends, mais euh, je me donne toujours comme exemple. 48 Nord, les cocottes dures dures. C'est bon, c'est bon. Euh, c'est bien trimé, euh, l'humidité est bonne. Euh... C'est pas vraiment givré, il n'y a pas super gros tricôme. Euh, C'est pas résineux, là. Ça colle pas ses doigts vraiment. Un peu, un peu, une petite affaire. J'aime pas cette variété-là. Du tout, du tout. Euh, J'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Je suis désolé. Euh, vraiment pas. Je suis vraiment désolé. J'aime pas ton Red Diesel. Alright, right, euh, je te laisse là-dessus. Écoute, faut pouvoir faire quelque chose pour le gouvernement, le go, là, qui interdit de... aux Québécois de fumer dans les lieux publics. Euh, les lieux publics, c'est-tu le trottoir? Je peux-tu fumer sur le trottoir? Écoutez, c est... C est... je sais pas quest ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on... me semble c'était clair. Il me semble que c'était clair. clair. On avait le droit de fumer du cannabis. On achète le cannabis chez le gouvernement. Il me semble que c'était clair. Là, c'est rendu 21 ans à partir du 1er janvier. sais, mettons, si ce serait si grave que ça, pourquoi qu'il arrête pas? OK, là, c'est maintenant, c'est 21 ans, c'est maintenant. Mais non, non, c'est... On va te laisser le temps de finir ton 3,5, là, que t'as acheté de Broken Coast. On le sait que c'est du bon cannabis, le Broken Coast, là. On va te laisser le temps de déguster, même que tu as encore le temps de t'en acheter un peu, là, le 31 décembre, pas arriver. Vas-y, goûte au San Rafael, Pink Kush arrange tout pour en avoir, goûte puis après ça, attend 3 ans. C'est quoi l'idée, man? Tu m'y es tu, man. Il va aller aux Indiens, ce monde-là, il va aller voir un pusher. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Ouais, t'as pas le droit. Arrête, arrête, arrête. C'est quoi l'idée, man? C'est légal, ça sera plus légal tout à l'heure, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Sinon, il va y avoir trop de remboursement. « Hey, j'ai acheté un 3,5$, puis tu me fais rembourser? »« Ah, OK, on te rembourse. » Bon, On va attendre que le monde finisse leur 3,5$, là. Puis, euh, that's it. Ils ont deux, deux, deux mois, là. That's it. Taverne. Ouais. Oh my God. Alright, je te laisse là-dessus. Merci à Yannick pour tes trois variétés. Euh, j'ai bien hâte d'essayer ton fameux Blue Dream et ton Candyland. Euh... Je pense qu'on va essayer tout de suite le, le, le Candyland, on va tout de, suite, tout de suite essayer le Candyland, je pense qu'on a le temps, hein, je pense qu'on a le temps. Euh, C'est écrit Candyland sur le pot, sur, sur le sur le, l'enveloppe, le, ça ici, mon grinder, je vais vraiment enlever euh, tout ce qui était red diesel. On va essayer le Candyland. Bon, ça faudrait que je mette ça en quelque part, on va essayer de tasser ça dans le coin. On va mélanger ça. Alright! Candyland. Oh, cocotte vert euh, fluo, vert pâle. Même style que cocotte de l'autre, même style. Plus de tricôme, euh, c'est plus blanc. Risineux un peu, mais quand même pas à se garracher ses murs. Euh, l'humidité, euh, c'est bien, c'est bien l'humidité. Ah, oh, man, l'odeur de ça, c'est du boisé, là, euh, pin sapin là, avec euh, un peu de cariophyllane, un peu d'épicé, de, de, de, de, là. Ah écoute, c'est vraiment boisé, hein. Sapin, pain. C'est ça. Euh, je pense que je respire assez fort, mais rentrer dans le nez. Ok, candy euh, boisé. Euh, un arôme qu'on connaît. On va y grainer ça. Les informations que tu m'as écrit là-dessus, Candyland, ben ok, c'est écrit sur le paquet, 24% de THC. Je pense que les Indiens, euh, ils paient fort sur le crayon, hein. C'est, tout en haut de 20%. Non, c'est une joke. En passant, il euh, y avait du Dossidos -dos à 12% de THC. Même prix, 12 pièces du gramme, 84 pour un set. Je n'ai pas acheté. Ok, Candyland, on roule, merci à Yannick, un nouveau Yannick, alright, Candyland, Candyland, j'aurais peut-être pensé que ça aurait été plus euh, sucré. Euh. Là, mon chum, c'est boisé, mon homme. On va mettre un petit bout de carton. C'est parti. Mais ton red diesel... Euh, oublie ça, man. Ton red diesel me fait penser à... Elle pote de mon pocheur ici dans le temps. Quand je suis en tabarnak. reprends reprend les. J'ai juste ça. Alright. C'est ça. Ça goûte le parfum. Euh... C'est pas bon, man. Parfum fleuri. Je sais pas trop comment dire ça. Parfum euh... fleuri, savon. Euh... All right, Candyland. Ça va-tu goûter ce que ça sent? hein? Le sapin, le pain. Sapin, pain, c'est la même affaire, ça. Il y m'a t'as dit que tu as le sapin, euh, puis ça goûte le pain. Bro, sapin, pain, je pense que ça se ressemble pas mal, Bon, oh, C'est-tu du pot des Indiens, ça, bro? C'est pas, man, de quoi dire là-dessus, là, là euh, ton Candyland, là. C'est pas mes arômes préférés, ma, te dire. Euh, T'es sûr que t'as pris ça aux Indiens, man? Ça, man, me euh, ben demande si tu me joues un tour. Ah ouais, T'es sûr de ça, man? Candyland? Non, oh, maman, maman. En... T'es sûr de ça, toi? T'essaierais-tu de jouer un tour à Winman? du cannabis de rue. Là, euh, non seulement on a fait deux vidéos, mais je pense qu'on a fait deux variétés. Mais on va en faire une troisième. Euh, on va y aller avec le Blue Dream. On va faire euh, trois dans un aujourd'hui. Trois vidéos dans un. Du jamais vu. On sait très bien que Winman c'est l'original. Winman c'est la référence. Puis quand que je vous dis que Queen c'est l'original, c'est parce qu'on fait trois variétés dans une vidéo. Du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Alright. Euh, euh, une chance, j'ai pas dit euh, où est-ce que ça vient ça, parce que euh, je voudrais pas faire une mauvaise publicité pour la cabane. Ton Red Diesel, man, euh, oublie ça, c'est même pas... Pas sûr de ça, bro. Pis ton Candyland, j'en ai jamais fumé du Candyland, tu comprends? Mais. Euh, il te cite, le Candyland, là. Il est juste là, là. Il m'a fumé nos autre pop de Candyland. Tu sais, quand on dit. Euh, du pot, c'est du pot. Du pot, ça gèle. Ça gèle, du pot. Ça gèle, ce pot-là, là. là. C'est pas bon, man. Non, ah, non, moi j'aime pas ça, ça, man. J'aime pas ça du tout. Euh... Pas sûr que c'est du Candyland, moi. Hey. En tout cas, tu m'écris sur Instagram, puis. Euh... Tu essaieras ça, tu essaieras ça, ça va être bon, tu vas voir. Je... Si, si je me trompe, man. Désolé pour toi. Mais, euh, si j'ai raison, euh, tu m'applaudiras là, tu sais. Ok, Blue Dream, euh, c'est quoi tu me dis? Dans ce, celui qui est écrit Strawberry Haze, ça ici, c'est du Blue Dream. Donc là, euh, vu que tu l'air d'un gars qui a déjà été aux Indiens, euh, un moment donné, il y avait du Blue Dream à 100$. Pis, Il euh, y a un gars qui m'en a fait essayer. C'est dégueulasse, man. C'est dégueulasse. Alright. On va essayer une troisième variété. Winman, c'est l'original. Winman, c'est la référence. Non, non, non. J'ai non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. <rire> Euh, bro, bro, bro, bro, tu niaises man, on, on essaie d'en passer une vite à Weedman ici, on mm. essaie d'en, dans... c'est, ton weed, regarde, euh... il est dégueulasse bro, <rire> il est dégueulasse, c'est de la merde man, c'est, c'est un cadeau, je sais que c'est un cadeau, c'est, mais là, je ne l'ai même pas senti man, Qu'est-ce que je dis là? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je dise en ce moment? Parce que là, je vous vois déjà dans les commentaires hey, « c'est un cadeau, c'est-tu? Euh... » Je marche mes mots. On va en rouler un. On va fumer un joint de Blue Dream, le troisième cannabis de la soirée. Je vous présente le Red Diesel. Je vous présente le Candyland. Puis là, on va fumer un Blue Dream de Yannick. Euh, là, je vais vous montrer le cannabis. Euh, c'est celui-là ici. C'est peut-être un peu dur à voir. Là. Mais ça, ça, ça, ça, ça c'est du cannabis... Euh ça, c'est du cannabis à 100$. Tu, sais, tu te demandes, c'est quoi du cannabis à 100$? Puis, euh, puis là, je, je l'entends peut-être rire chez eux, euh, Yannick, puis qui dit, ah, du cannabis à 100$. Puis de l'heure, payer payer genre euh, 80. J'en roule un, là, mais euh, j'en fume pas de ça. Moi, je je fume pas ça. Mais genre, j y, j y, j y, soyez correct dans les commentaires tabarnak le gars, il me dit... Le, bro, c'est pas... Ah, euh... oh, je Gars, je l'ai assez dit. Je l'ai assez dit. Je l'ai assez dit. Mais à un moment donné, je savais que peut-être qu'il y en aurait un qui m'en passerait une petite. Mais là, t'as... Hey, trois cannabis. One strike, two strike, three strike, I'm out. Je pense, man, j'ai aucune strike, man. J'ai détecté tes trois fraudes. Trois fraudes, bro. Man, si je me trompe, je suis désolé, mais c'est. c'est Tu peux pas. Euh... J'espère que tu pas payé cher, là, t'sais. Mais regarde ton Blue Dream, tu pas. Regarde, ok, là, là, là, là, là regarde ça, ça, là. Son Blue Dream, il a pas payé 100 piastres, l'once, ok? Son Blue Dream, il est dégueulasse, ok? Euh, qualité cocotte, c'est dégueulasse. Euh, le, le, le Red Diesel, Yannick, c'est pas bon, man. Alright, faut qu'on va voir la troisième. On va voir ça, je roule ça. De toute façon, vous savez que Weedman, c'est la référence. Euh, je préfère pas vous en passer une petite là-dessus, les boys. Euh, ton Blue Dream, côté qualité, là, c'est le pire cannabis, là. Les deux autres, c'est du... moi je pense que c'est du cannabis de rue. Puis tu m'as mis ça dans des enveloppes euh, des Indiens. Moi je pense que c'est ça que tu as fait. Tu acheté du cannabis de rue. De ton pocheur, Puis tu mis ça dans une enveloppe. Puis tu as essayé de m'en passer une. Puis d'après moi, tu enlevé euh, une étiquette. Juste pour. Euh, pour jouer euh, au fin Finoman, man. Puis essayer de, de mélanger. là-dessus. Tu sais. Non, non, man, euh... je trouve ça cool, man, je trouve ça cool. Bro, pis si c'est du, même si c'est du Blue Dream que t'as acheté, euh, mettons, aux Indiens, ben, c'est celui que t'as payé à 100 pièces. là. T'as pas payé ça 10 pièces la grande, t'sais. Pis anyway, je sais que c'est ça. Même, même, même si tu me dis, je hey, m'en fous, man, je m'en fous. Donc Candyland, je serais curieux que ce soit ça. je me demande si c'est le vrai Candyland C'est si écrit l'adresse je pourrais aller à Watt à Cabane juste demander au gars de le sentir Oh ouais, il fallait, il fallait bon alright, on va fumer le Blue Dream à, à Yannick à Yannick la promesse c'est un faux Yannick c'est pas un vrai Yannick. C'est comme le faux Blue Dream. C'est un faux Yannick. Yannick, merci pour le cadeau. Merci pour le don, Yannick. Merci vraiment, vraiment. Grâce à toi, je peux faire une vidéo. Grâce à toi, je peux faire une vidéo. Et puis, euh, ça n'a pas tombé dans mes cordes, les, les goûts. Les, les arômes que tu m'as donnés. ça n'a pas de, tombé pantoute, pantoute dans mes arômes. Euh... Puis tu veux la vérité, tu, le Blue Dream c'est vraiment euh, de très mauvaise qualité. Euh, c'est sûrement du cannabis à 100$. Peut-être du cannabis que tu as fait pousser à l'extérieur. Ok? On va fumer ça, ce Blue Dream-là. Mais, je serais curieux de savoir, là, vraiment. Tu m'écrirais en privé hein, sur Instagram pour me dire, euh, hey, Weedman. T'avais raison, ça vient de mon pusher. J'aimerais bien gros que tu me réécrives. Je sais que tu vas écouter la vidéo, Yannick. J'aimerais ça savoir si c'est un vrai Yannick ou un faux Yannick aussi. OK, vous écoutez Winman. Le cannabis n'est plus légal dans les lieux publics. Ça c'est tout ton même pusher, man. Hein? Trois variétés différentes. Trois variétés différentes. Mais ça, ça vient de la. De la même gang. Alright. Je laisse là-dessus les boys. Winman, c'est la référence. Merci Yannick, puis réécris-moi sur Instagram, voir si je suis vraiment la référence. Ciao!